Bienvenue dans le monde de Valheim avec Sosox et Plume Noire dans Sosox World, épisode 1. C'est parti! Hey! Enchanté! Moi, oh, c'est petite plume! Il faut se construire une maison! T'es mal barré! Tu fais quoi, une autoroute? Allez, ça tient? Attends. Ah, ça n'a pas tenu là! Alors, pour manger, tu sais comment on fait? que je l'apprenne à déglutir sa nourriture. Alors tu ouvres la bouche, tu mets le manger dedans. Je laisse ouvrir la porte. Inauguration. Une maison avec une porte. Maintenant, il faut un toit. Alors on peut pas couper les arbres hein, pour l'instant. Comment Parle dans ton oreille, j'entends J'en On a coupé quelques-uns. Avec quoi t'as coupé Ouais, mais oui c'est vrai, je suis con. Il y a la hache. Attention, ça te Gaffe, gaffe. Hein. tu joues au Mikado Qu Qu'est-ce tu fous là Ah <rire> là, elle est bien Aïe aïe aïe ça va pas du tout ma chérie Toi morphologie en arrobase <rire> <rire> Je vais finir le toit, un feu, une cheminée J'aime bien t'as mis des poutres en dessous de la maison mais elles tiennent rien du tout Ça touche même pas la baraque Il <rire> Faut mettre un bout de papier pour caler <rire> C'est horrible <rire> Regarde tu vois j'ai fait des aérations <rire> C'est dangereux. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. J'entends rien. J'entends rien. J'entends trop là. <rire> là tu t'approches doucement dans le dos. Putain, il est es pas tout, tout à fait, fait mort. mort. genre le se sauve t'es comme ça en train de ramper derrière il <rire> oh, y a la lune qui se reflète dans la rivière comment c'est trop beau je fais deux haches en silex t'auras un cadeau quand tu vas rentrer sur ton lit <rire> alors hache en pierre voilà. hache en silex oh, bon tu veux essayer on bah, va chasser avec ça, tu verras, c'est beaucoup plus facile. Oh. Hein <rire> J'ai réparé <réapparais> la porte. <rire> Hop, là-bas. <rire> wow. Oh, quel tir On n'a pas vu encore de forêt noire, mais ça va pas tarder. Non mais, non mais, je n'y vais pas, moi. Y a un troll Regarde, un troll à gauche Non mais il tire pas dessus Ah oh bah ça y est, tu l'as tiré vers nous. Il m'a vu ah Au secours Ah mais j'ai plus, plus de stamina ah Mon arc est pété J'ai des flèches mais j'ai plus d'arc. On va la voir, Je vais prendre la hache. Vu, dans wow, il a tapé plus fort. Ah oui. Je l'ai C'est vrai? <rire> <rire> tu m'attends 5 minutes, je fais caca. <rire> <rire> je te signale que t'es en live là. <rire> Ou alors tu veux qu'on qu se fasse une autre maison ici? Regarde, il y a des début de maison. Ah ouais? Je m'en bon, fous, j'ai pas besoin de porte moi. Je suis un rebelle. Ouais on s'en fait une ici c'est bien. Tu vois le sol comme il est pourri. Pour réparer, tu prends le marteau. Mais il faut un établi. Et tu répares le sol. Hé, oh hey, pas, mais... oh pas sur la maison. Sur la maison là. Tu veux... veux casser la maison. Tu veux casser la maison. Oh putain. Cette maison toute neuve. Voilà. Ah ouais C'est bien comme ça, les lits superposés. Non, attends. Regarde ça. On va chercher. Ah bah c'est vachement bien. encore pire qu'avant. C'est vraiment de la merde cette maison putain. Ah mais Tellement de loin quoi. Oh putain, quel bel éclair. <rire> C'est vrai, vraiment... qu'est-ce qui se passe J'ai pas le droit de dormir quand je suis mouillé. Ah ben voilà, on dort. Bonne nuit. En fait, non. Oh. Eh, hey, j'atterris sur le toit. <rire> c'est nul. Hein, ah Attends. <rire> de passe, c'est tout. C'était plume. Ouais. Bah super, je dis ça en ligne <rire> de. et petites petite plume. Salut, je m'appelle Corax. Bon, je vais te montrer comment on coupe les arbres. Ah Bam, <rire> c'est fait! Hop, hop, hop, hop, et voilà! Bien, on se fait du tir à l'arc. Est-ce que tu vois le rocher là-bas? Elle oui <rire> est <Il> partie tellement loin! <rire> je vais te faire un cadeau, comme je passe par là. Potion. Tiens, un cadeau. Dans le coffre, je peux t'offrir du boudin ou des saucisses. Ciao, à demain. Je suis curieux de voir ta baraque. Alors, t'es où toi T'es loin. Putain oh, il y a la mer. Oh, C'est beau. On va être bien là. Non. <rire> Attends je vais chasser. Hey oh <rire> jour 9. Ouais, jour neuf. Je suis en train de me noyer <rire> dans un mètre d'eau. <rire> oh, il ah, y a un village là. Ouais, il y a pas loin, il y a un village, ouais. Mm -hmm. On devrait construire là, s'il y a la mer. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier. Mais où sanglier <rire> Putain. <rire> tu crois que si je tire bien haut là, la flèche, elle me retombe sur la gueule est... Elle est partie là. Elle revient. Elle revient, elle redescend. Waouh, 2 mètres ou 3 mètres devant moi. Mais qu'est-ce que tu fais Tu kisses tout. Bon, D'accord. Faire un banc en bas de ce chêne. J'ai fait un chemin qui va jusqu'à l'arbre. Putain. Il est parti Putain Ouh, je crois que c'est de la forêt noire là-bas. Putain, on est à côté de la forêt noire quoi. Tu dors là Ouais Il est trop exposé le mien, comment ça se fait Le lit est trop exposé. <rire> ah c'est bon, non, il est plus exposé non il non est trop, trop exposé aussi. Là, il faut juste un truc ici là. Oh, je vais cuire de la viande en attendant. Posé à la chaîne d'eau Mais non, c'est toujours pas bien exposé là. Les chiottes de Shrek Bah voilà Ah c'est bon <rire> En fait <rire> t'es une petite nature hein Les petites plumes J'ai coupé un arbre, il y en a trois qui sont tombés Oh j'ai fait tomber un boulot Mais non Mais si Mais... euh, J'arrive pas. Et viens, essaie de me. Voilà, on pousse <rire> <rire> On le fait prendre de l'élan vers le bas. Il va se péter. <rire> Putain ça m'a fait mal Waouh, comment ça m'a défoncé <rire> Bah eh hey, je suis en train de couper un arbre hein, dommage le collatéro oh, l'arbre il est parti en tout pique. <rire> tu verras ça a bien changé la maison Bah j'arrive. Waouh, Putain <rire> Vas-y, je t'en mets là. Là je te mets du bois là. Il faut un toit. Un toit pourquoi hein ah oui Pour utiliser ta bille Ah mais parce que le sol, là, tu t'as fait, c'est pas un toit. Ah, attends, j'en fais un vite fait. Un. Non Ah bah je peux plus construire. Il est mort, mon truc. Ah merde, le marteau Ouais. Ah, ça, c'est le vrai problème, ça. Pavillo Sox. Si tu en fais un magasin, je l'appellerai le Sox Shop. On va dire que c'est l'atelier, ça. <rire> Aïe, je me suis fait mal. Je me suis cogné le dos de pied contre une pierre Tiens, c'est un visiteur qui me l'a laissé. Oh, t'as t'as des visiteurs comme ça qui te donnent de la boisson et t'acceptes. Je dodo, moi. Ouais, ouais, d'accord, j'arrive. Petit truc. <rire> voilà, c'est marqué que c'est notre chambre. Allez, dodo. Ah, J'ai mal L'éclair, il était trop beau. En plus, il a reflété sur le parquet mouillé. Qu'est-ce qu'il faut, là, maintenant H en silex elle est nulle à chier en fait. Ah mais c'est pour ça que ma hache en silex était de la merde, parce que j'avais une hache en pierre en fait, où je me suis trompé. <rire> ah ouais non bah c'est pas la même hein <rire> Oh putain <rire> <rire> Euh ben euh. J'ai coupé un arbre <rire> C'est ta tombe que je vais briller là-bas <rire> J'ai fait un mcdonald's wow, Je suis pris une partie dans la gueule Oh, il commence à faire beau Oh, la maison ouais, elle est trop belle hein. De loin elle Oh, ça c'est beau aussi ça Oh, le, le paysage là Regarde le soleil dehors Tiens Putain, elle est partie trop loin Waouh. <rire> un peu trop loin Tu vois où je suis Non Tu me vois pas Attends, je me mets dans la lumière, regarde Hop Ah, je te vois <rire> OOOH! Wow à 1 mètre! <rire> c'est Sniper. Continue la maison, elle va pas se faire tout seule! Oui maman! <rire> Il peut pas m'avoir les... <rire> oh putain! Je peux pas t'avoir, c'est cool! Ah merde mon arc est mort! Ça s'entend quand je fabrique des trucs? Là oui! Oh la vache Et <rire> hey, ça fabrique ses verres hein <rire> Et Stop. en fait, il y a des feux dehors, ils sont en train d'asphyxier la maison. Ah bon Ah oui, c'est ça, je vais faire un petit pont. Oh, elle est trop belle, cette petite mare, faudra pas la toucher. Hein. Ah Les feux, ils asphyxient la maison, c'est ça Oh Attends. Ben, regarde C'est le tien, ça, qui asphyxie la maison. Et pourquoi Il y a rien au-dessus. Il va dehors, mmh. le mien. Bah sûrement que le vent, alors il a tourné. Voilà c'est fait. Cool. Bon bah je me casse. <rire> Allez, ciao ciao. Mais... Arrête Je suis en train d'enregistrer sur Youtube Vas-y là <rire> J'augmente ma compétence au point. Ouais. ouais Attends, saute en même temps comme ça, on gagne le niveau de saut. Ah, je suis fatigué. <rire> <rire> bon, on va battre Tyr à deux. ça devrait le faire, non Bon, t'as fini de cueillir des enfin... fraises, on est en mission là. On va buter du, du lièvre. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, bon, attends, Il est parti, bah ben voilà, hein, tu lui as fait peur. T'es prête <rire> Ouh, Oh là là, ça va chier Euh... Ouais. <rire> <rire> On va voir qui va suivre en premier. Oh là là, oh, c'est tout attends, cool. Attends, viens dans la prairie juste en face là, non Quoi attends, mmh. wow, comme il est grand, salopard. Je le vois pas aussi grand. Il euh, est plus grand quand attends, est deux ah, Il m'a att L'électroficiel <rire> Wouaaaah <rire> Meurs pas, meurs pas, meurs pas, je veux pas être seul ce plus là Il t'aime bien toi hein Il n'y a pas chez moi Bam, je l'ai eu C'est moi qui l'ai eu Mais il... Mais il est pas plus difficile qu'un troll parce qu'on s'est bien préparé, on a usé combien de flèches Une trentaine. Oui, j'ai du bois, ouais. j'ai euh, le trophée. Bah, faut qu'on retourne à la pierre de sacrifice, c'est-à-dire tout en haut là, au début. <rire> là, comment ça On pose la. la... Oh. oh, bah, hé, ben, voilà quoi. quand même. T'arrives avant moi. Attends, attends, je veux voir ce que ça donne. Mais euh, tu m'attends même pas pour le feu artifice, putain. <rire> devant notre première maison. Oh, c'est trop beau ça. Ah, qui <rire> le plus beau. Wow eh, moi aussi moi aussi moi aussi moi aussi wow Écoute ça <rire> Regarde je, je l'ai mis une flèche <rire> On dirait un vieux trophée de chasseur Oh putain c'est triste On oh, va niveau 7 Stamina Ah 2 c'est vachement bien Fais un trou dans le sol Oui tu creuses <rire> oh, mais parce que j'ai faim Oh un bateau Il ouais, a deux même Prends vie au crépuscule « Si vous lisez ceci, armez-vous d'une épée et restez sur vos gardes, ou sortez une torche, car les flammes ils craignent. <rire> » Il y a, a Géomaniette qui dit que ça fait peur. <rire> là, là, ça fait peur ici, qui dit... Mais dégage euh... !» Oui, j'apporte des nouvelles. « Salut, guerrier. »« Guerrier à devant. » Run. On oh, J'ai entendu un, un grognement de bandits. Un grognement de bandits Ou Un grognement de loups. De loup y a loups Y'a des loups Ah mais non C'est un grognement de panda <rire> Mais oui, c'est un grognement de panda <rire> <rire> J'ai cru que c'était un troll <rire> Putain, <De loups> <rire> j'ai entendu la grenouille. Je me retourne partout, je regarde où c'est et tout, je me dis merde <rire> C'est super lourd je peux plus bouger j'ai trop de potions Attends, Attends je t'aide Pierre Pierre Pierre C'est Salut, je casse J'en ai marre de toi j'en peux plus Bye bye euh, Merde je crois qu'il est échoué ton radeau Oh, la vieille voile Je dérive là Ah ouais je suis en train de partir trop loin Salut Attends j'arrive Ah Perfect voilà exploit. Ouais Je surfe Il est bien là J'arrive, j'ai garé la voiture Ah ouais On est trop bien là terrasse là <rire> comment tu t'es mis là c'est dangereux là attends oh, <rire> j'arrive j'arrive je raté tout le coucher le soleil ça y est il est parti hein putain mais c'est pas moi putain, putain, putain. <rire> putain j'ai fait crever <rire> ça va tout oh, j'ai toujours <rire> assis. <de cynique. rire> regarde quand je m'assois Ouais. Ah <rire> oh, putain! Ça aurait été trop cool! T'as commencé à se fait <rire> Vas-y, vas y moi je suis dans ma maison là! Hein. <rire> Raison <rire> Oh là, je vais dormir. Fait. Moi aussi je dors. Tout tu dors toi On prend <rire> pas Rex. C'était parfait. Qu'est-ce qu'il fout le Regarde, j'ai un oiseau juste là. Je vais poser le sommeil. <rire> bonne nuit. Oui, bonne soirée à toi. Ciao, ciao, je quitte dans le prochain épisode.